Bonjour, euh, je suis Johanna Luisen, je suis journaliste à Libération, euh, je suis chef du service euh, Internet et je crois que je vais être un petit peu moins apocalyptique que mon camarade. <rire> Moi, je crois qu'il y a encore pas mal de scoops, euh, notamment sur Internet et je pense notamment à des pure players comme Mediapart qui en sortent assez régulièrement et qui ont fait euh, considérablement évoluer la vie politique en France avec des scoops et qui venaient d'un site qui n'a jamais été sur papier. Donc je pense que tout ça est encore euh, heureusement possible. Euh, je vais vous expliquer peut-être comment on fonctionne, parce que du coup ça permettra peut-être de savoir comment, voilà, comment un service internet d'un quotidien euh, fonctionne. On est une quinzaine de personnes. Euh, on, a, on est divisé entre un direct qui s'ouvre le matin à 7h30, voire 8h, qui se termine à midi. En fait on a trois sessions de direct par jour, donc c'est 8h midi, midi 16h et 16h 20h. Donc trois journalistes différents animent ces directs dans la journée. Euh, et pendant ce temps-là, nous avons d'autres personnes qui font ce qu'on appelle de la curation. Ce qui veut dire soit de la euh, rendre compte de sujets, faire des interviews, euh, des choses comme ça, et euh, essayer de, de traiter avec nos angles à nous des sujets d'actualité. Ce qui est pratique avec euh, un direct c'est que ça permet d'évacuer justement tout ce qu'on disait, tout ce que disent mes camarades sur le suivisme des médias. Euh, ça permet d'évacuer parfois certains sujets, de dire euh, « bon ben bah voilà, euh, cette chose qui est dans l'actualité, mais en fait qui, que les gens ont envie de savoir, mais qui n'est pas forcément quelque chose sur laquelle on aura une valeur ajoutée à, à donner, euh, on, on peut le mettre dans le direct et on sait que c'est traité. Et nous, pendant ce temps-là, on peut prendre le temps de le traiter autrement et d'essayer d'angler euh, nos articles ». Parce que c'est vrai qu'on ne travaille plus du tout de la même façon qu'autrefois. Qu je ne sais pas si c'est un mal, je ne sais pas si c'est un bien, mais en tout cas, c'est certain que c'est différent. Euh, on a un lectorat qui est beaucoup moins fidèle à un journal qu'avant. C'est vrai qu'avant, euh, les gens allaient sur la page d'accueil d'un site et puis ils regardaient tout. Aujourd'hui, ils vont sur les réseaux sociaux, ils piochent un article par-ci, un article par-là, tel article de Slate, tel, tel article de Mediapart, tel article de Libération, tel, tel entretien de rue 89. Enfin, voilà, les, les choses sont très... Euh, ils sont très très variés et c'est très difficile du coup de fidéliser des gens, de leur demander évidemment de payer euh, pour euh, avoir accès à une information et, et c'est tout l'enjeu et tout le problème euh, d'une rédaction internet aujourd'hui, c'est ce problème là en fait. C'est comment, euh, comment établir un, un rapport de confiance avec euh, le lecteur qui est à juste titre euh, assez défiant aussi envers les médias, on en a parlé, il euh, y a de quoi, je comprends très bien. Euh, après, les gens sont quand même parfois un peu cruels parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de très bons papiers euh, parfois dont, que, que, que personne ne veut lire ou regarder ou voir. Euh, je me souviens qu'on a publié il y a quelques mois un très très bon long format sur les orpailleurs au Burkina Faso qui n'a pas intéressé grand monde. Mais bon, voilà. Euh, après, euh, comment dire... On doit, on doit composer avec des contraintes qui sont effectivement euh, un flux tendu d'informations euh, et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce flux tendu, quoi Est-ce qu'on euh, est peut se permettre de faire des pas de côté Est-ce qu'on peut ne pas se permettre C'est une question très compliquée à laquelle on est obligé de répondre très très rapidement dès qu'il se passe quelque chose. Euh, je regarde évidemment très régulièrement les audiences de, des articles qu'on fait sur le site. Ce qui a un avantage par rapport au journalisme papier d'autrefois, c'est qu'on ne savait pas ce qui intéressait les gens, en fait. On ne savait pas si euh, telle ou telle rubrique était lue et ce qui intéressait. Et là, aujourd'hui, avec ces outils-là, on peut le savoir. Et c'est quand même assez intéressant ce qui en ressort. Parce que, euh, par exemple, nous, sur la page d'accueil du site, on a un top 100. Et le top 100 sont les articles les plus partagés sur les réseaux sociaux euh, de, du site. Et je suis toujours euh, assez agréablement surprise des articles qui sont euh, les 5 premiers du top 100. Parce que ce sont des sujets, soit euh, des longues enquêtes, soit des sujets très originaux avec des angles très originaux. Euh, ou des sujets qu'on n'a vraiment pas vus ailleurs, euh, soit des sujets qui restent encore un peu l'ADN de Libération, par exemple notre rubrique des intox qui fait du fact-checking, euh, sur notamment des questions politiques, comme par exemple là, en ce moment, euh, euh, la réforme du Code du Travail. On a beaucoup de désintox qui, qui sont lus et qui sont lus avec euh, voilà, beaucoup d'attention. Et ça me fait toujours un petit peu plaisir. Je ne suis pas naïve, il y a évidemment euh, beaucoup d'articles sur des sujets complètement inintéressants et stupides qui attirent les foules aussi. Je ne vais pas évidemment vous dire le contraire. Mais quand même, au sein de notre lectorat, je trouve que euh, le, le, voilà, les top 5, les top 10, les top 15 sont jamais les, les articles les plus, euh, les plus aberrants, loin de là. C'est vraiment au contraire euh, quelque chose de l'identité euh, du journal. Et voilà, donc il faut composer avec les fidélités successives des, des lecteurs qui, voilà, qui sont effectivement particulièrement infidèles. Euh, mais en même temps, je trouve que dans la pratique du métier, ça engendre des choses assez intéressantes. D'une part parce que le papier était quelque chose de très contraignant, les horaires de bouclage c'est contraignant, c'est très lourd. Et, euh, et, et du coup internet permet, euh, permet une autre façon euh, un peu plus légère de, de faire des choses et quand on fait un long format sur internet bon, on voit les choses se faire beaucoup plus rapidement et il y a quelque chose de très plaisant aussi parce qu'on peut se concentrer sur d'autres euh, choses que des, des choses vraiment purement techniques euh, et que notamment, euh, notamment euh, les angles, notamment l'écriture euh, parce que j'ai remarqué aussi que les papiers souvent les plus longs et les mieux écrits sont ceux qui marchent le mieux et, euh, et je crois que ça c'est intéressant. Euh, dire Après dans la, dans la pratique d'un site il faut évidemment interagir avec euh, le papier, ça reste très compliqué pour beaucoup de rédactions, là je ne parle pas seulement au nom de Libération mais enfin, je, je sais d'expérience et de, de mes amis journalistes dans d'autres titres, que ça se passe toujours un peu comme ça, les services web sont pas considérés euh, de la même façon que les autres services. Euh, on, on a ce problème-là Libération encore, il y a toujours une hiérarchie qui fait que quand un journaliste était au service web et qui passe dans un service du papier, euh, c'est comme si c'était une promotion. Et il euh, y a encore ces réflexes-là, que euh, moi, j'arrive je, je, je, plus à avoir ces réflexes-là, parce que pour moi, je ne me considère ni comme une journaliste web, ni comme une journaliste papier, je me considère comme journaliste. Et après, euh, je, je prends le, le, support qui me, le support du moment, donc celui qui m'intéresse, ou voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il existe encore ça, et donc du coup, ça, ça peut être difficile pour euh, des journalistes d'arriver de, à trouver leur place parmi euh, des gens qui, sont, euh, euh, qui ont des, des domaines de compétences qui est encore des rubricards dans les journaux, malgré tout, même si ça, se, ça a tendance à, à changer. Mais il en reste, et il faut composer avec ça. Et la dernière chose avec laquelle il faut composer, c'est évidemment un public très actif, euh, des gens qui commentent, des gens qui tweetent, qui euh, évoquent des choses, etc. Alors ça a évidemment un, un côté très... Euh, comment dire Ça peut être parfois compliqué, parce qu'il peut y avoir des effets de, de foule, de masse, euh, qui peuvent être très violents. Et il peut surtout quand même avoir une forme d'interaction, une forme d'écoute à ce que veulent et pensent les lecteurs. Euh, voilà, moi je suis journaliste depuis moins de dix ans, mais je, je sais plus ce que c'est en fait de faire des journaux sans, sans savoir qui il y a derrière et comment les gens vont réagir. Et je ne trouve pas ça si intéressant. Et je suis, je suis contente finalement de ne pas être journaliste dans les années 80 où on écrivait des choses et après on ne savait pas ce qui se passait derrière, on n'avait pas les, les récepteurs. Et on ne pouvait pas savoir ce que les gens pensaient des articles et, de, et du journal en général. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis, euh, et puis, c'est vrai qu'il est très difficile de s'extraire du, de ouais, ce qu'on peut appeler le buzz, ou en tout cas des, des effets d'entraînement des médias. Encore une fois, la solution un peu pratique pour nous pour évacuer ça, c'est quand même le direct. Ça nous permet de. De ne pas trop euh, avoir à se pencher sur des sujets qui, qui ne nous intéressent pas. Et je crois que c'est important d'affirmer de toute façon qu'il y a des sujets qui ne nous intéressent pas, et même s'ils intéressent le reste des gens. Voilà. Moi, je crois qu'il faut assumer euh, sa ligne encore davantage. Parce que, parce que maintenant, c'est vrai, y a, les, les news sont faites euh, souvent de la même façon un peu partout. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ça se voit. C'est-à-dire qu'avant, ça ne se voyait pas trop, mais là. Euh voilà. Et, et c'est ce que j'aime bien avec Internet, c'est que les choses sont vérifiées assez rapidement et que du coup, euh, ça passe, les choses passent moins, il euh, y, y a vraiment du répondant derrière et je trouve que ça a changé quelque chose. Donc voilà, tout ça, c'est euh, vrai que c'est très optimiste, alors qu'évidemment, il euh, y, y a beaucoup de choses contraignantes et compliquées dans le fait de travailler sur Internet. C'est vrai que la, la question de la veille que vous évoquiez, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est très difficile de décrocher pour un journaliste web. Nous, on s'en sort concrètement en faisant des sortes de shift, enfin de, un petit peu comme des 3-8 finalement, ce qui permet de ne pas... Euh, que les gens ne soient pas sur le fil pendant 10 heures de suite non plus. quoi. Euh, mais, euh, mais par exemple, au sein de la hiérarchie dont je fais partie de ce service, euh, on est quand même euh, pas mal sous, sous tension et, et obligé de réagir assez rapidement, à tout moment, et, et ça change quelque chose, euh, évidemment, dans la pratique du métier, et c'est bien plus fatigant que, que si on était dans un service print, ça c'est évident. Euh, voilà, je crois que... Enfin, j'imagine qu'il y aura peut-être des questions, de toute façon, mais je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. <rires>